Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une critique de film. Mercredi 4 mars en France est sorti En Avant, le nouveau film des studios Pixar. J'ai décidé du coup de sortir mes critiques le dimanche plutôt que le mercredi. Ça me permet du coup de mieux tenir mon rythme de vidéo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour ça. Et donc aujourd'hui je vous propose de découvrir mon avis sans spoiler sur En Avant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si jamais vous préférez que ce soit le dimanche plutôt que le mercredi. Je me dis que ça vous permet aussi à vous d'avoir potentiellement eu le temps de découvrir le film, vu que moi j'ai la chance d'être invité par Disney pour les découvrir en avant-première. Euh, donc ça peut être plus intéressant pour les échanges en commentaire. Et aussi, deuxième petite précision, je vais essayer cette fois-ci de mettre tous les passages intéressants des conférences de presse que j'ai pu avoir en bonus, en fin de générique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez ça ou si vous préférez du coup quand c'est dans la vidéo. J'attends vos retours, à mon avis vous préférez quand c'est séparé, donc... Euh... Let's see. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film euh, qui est donc le nouveau des studios Pixar Déjà, il faut savoir que j'avais un préjugé euh, assez négatif sur ce film, très sincèrement. J'en attendais rien. <rire> J'étais je... assez euh, sceptique sur les bandes annonces qui mettaient en avant beaucoup l'humour. Moi, ce que j'attends d'un film Pixar, c'est surtout de l'émotion. Et je trouvais qu'on ne la ressentait pas du tout. Pourtant, il y avait une intrigue qui poussait à croire qu'il y allait avoir de l'émotion. Mais euh, c'est pas du tout la carte qui était jouée dans les bandes annonces. Pour vous parler un petit peu de en avant, de quoi ça nous parle, on est dans un monde euh, qui a connu la magie autrefois. Les gens ont finalement préféré la technologie et la science parce que c'était plus simple au quotidien et donc il n'y a plus vraiment de magie dans le monde dans lequel ils habitent. Et en fait on suit donc deux frères qui sont Yann et Barley qui ont perdu leur père quand ils étaient enfants et le rêve le plus cher de Yann c'est de passer une journée avec son père, c'est son rêve ultime, son goal de vie sauf que bah c'est pas trop possible et en fait le jour de son 16e anniversaire alors qu'il pensait encore à son père et au manque puisqu'il n'a pas eu la chance de le connaître dans son enfance, il va avoir l'opportunité de potentiellement faire la connaissance de son père. Dans une quête initiatique je ne vous en dirai pas plus, ce que je peux vous dire c'est que j'ai surtout centré vraiment beaucoup sur les deux frères et moi j'ai eu une très très bonne surprise sur ce film c'est que la mère joue également un rôle très important et pour moi ça c'est une vraie nouveauté c'est à dire que les parents Disney sont souvent mis euh, de côté, mis en retrait et là on a vraiment une mère qui s'investit, qui a sa propre intrigue qui va aider ses garçons à sa manière et j'ai trouvé ça vraiment génial c'est vraiment mon coup de cœur du film ce personnage et je suis vraiment contente qu'ils aient eu l'idée de le faire. Le réalisateur expliquait que c'était super important pour lui en conférence de presse parce que bah justement lui aussi a connu le deuil de son père et sa mère était un véritable super héros pour lui. Donc c'est un peu le rôle que jouait sa mère là-dedans et j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Alors que vous dire sur ce film La première chose donc au niveau de l'intrigue, j'ai été surprise dès les premières minutes parce que contrairement à la bande-annonce qui joue vraiment sur le côté euh, humour et comédie un peu potache, on a une séquence, une scène d'introduction qui nous montre comment la magie a disparu du monde et j'ai trouvé vraiment très bien faite. Je l'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé que c'était un univers qui était extrêmement riche visuellement, il y a beaucoup de choses à regarder un peu de tous les côtés. On sent que les réalisateurs ont vraiment creusé leur univers, même si malgré tout on a quand même beaucoup de choses qui ressemblent à notre monde actuel. Et en soi, je trouve que c'est l'un des Pixar les plus modernes à ce niveau-là et les plus ancrés dans la réalité malgré le fait que, bah voilà, il y a des quêtes, il y a plein de créatures surnaturelles et notamment euh, les deux personnages principaux qui sont des elfes. J'ai trouvé que la morale du film aussi était plutôt bien faite autour de la magie du quotidien, autour du deuil aussi, de la relation entre les deux frères. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas tant que ça exploité dans les Disney, ou dans les Pixar d'ailleurs, on voit un petit peu la relation entre deux sœurs, entre Anna et Elsa, mais là on a vraiment deux frères qui ont grandi ensemble, qui sont assez différents, mais qui au final se retrouvent à coopérer ensemble et qui ont une très bonne alchimie ensemble. Et sans vous spoiler, la fin du film, j'ai été extrêmement très sensible à la fin du film, euh, bien que je l'ai trouvé assez frustrante, j'ai trouvé que c'était assez osé. Et ce que j'ai aimé du coup, c'est le fait que, euh, en soi, je trouve que la frontière entre Disney et Pixar est de plus en plus mince. Je trouve qu'il y a des Disney qui se transforment en Pixar et les codes des Pixar qui se rapprochent peu à peu des Disney. Certains films Pixar sont de moins en moins audacieux et ont des morales qui s'approchent un peu de Disney pour le coup. Et là j'ai trouvé que c'était un peu le cas sur en avant aussi, notamment par rapport à la quête etc. Et pour moi la fin ressemble davantage à un Pixar qu'à un Disney parce qu'on a une fin qui est inattendue et qui n'est pas réellement prévisible. J'ai trouvé que c'était positif même si... Sur le coup j'étais assez frustrée, je n'ai pas pleuré, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient émues autour de moi, j'ai pas ressenti de réelle émotion. j'ai été agréablement surprise par le film comparé à ce à quoi je m'attendais de base, mais euh, ça n'a pas été le coup de cœur. Euh, ça a pas été le film Pixar que je retiendrai, on n'est pas pour moi sur un film majeur, on est sur un film euh, qui est sympathique, qui est très cool mais qui n'est pas pour moi, qui ne relève pas du chef dœuvre et euh, des Pixar euh, mémorables dont on se souviendra dans les années à venir. Si je devais un petit peu justifier mon avis là-dessus, je dirais qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film, beaucoup de situations drôles et je trouve que les gags s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent et moi c'est pas forcément le genre de film auquel je suis extrêmement réceptive. On, je dois reconnaître qu'on ne s'ennuie pas, euh, qu'on s'attache assez facilement aux deux personnages principaux. Maintenant à mes yeux, le personnage du père n'est pas non plus... Il est attachant, mais la façon dont c'est fait est vraiment une façon assez humoristique de le présenter. Je pense que c'est aussi pour dédramatiser le sujet qui est quand même assez violent. J'ai pas été réceptif à tout le film. Il y a eu un ou deux moments auxquels j'ai complètement décroché du film. Même s'il y a d'autres moments qui m'ont aussi beaucoup touché. C'est compliqué de, de vraiment développer mon avis sur ce film sans pouvoir vous en dire plus. Je dois admettre que les faits euh, qui sont présentés euh, à un moment du film m'ont prodigieusement agacé. Là on était vraiment dans du gag pur. Et c'est pas un moment que j'ai vraiment aimé. Je pense que j'aurais aimé une direction un peu différente, un peu plus centrée sur l'émotion que sur l'humour. Et c'est pourquoi ce film à mon sens ne rentre pas dans le panthéon des meilleurs Pixar. Et je me pose des questions du coup sur l'avenir des studios Disney Pixar. Je me demande... Euh, si les films vont plutôt prendre ce genre de direction que les, la séparation nette qu'on avait entre les deux univers jusque là. Donc je suis curieuse euh, j'attends de voir ce que Disney et Pixar vont nous proposer. J'avoue que moi ma plus grosse attente cette année c'est vraiment Saul euh, qui est donc le prochain Pixar à sortir cet été euh, qui est un petit peu dans la même veine que Vice Versa je trouve euh, avec de la musique afro-américaine. Un personnage qui a l'air pour le coup extrêmement profond et un film qui a l'air assez audacieux. Pour l'instant je suis assez curieuse parce que c'est très mystérieux, on en sait pas pas beaucoup au final euh, sur cet univers-là, mais qu'est-ce que j'ai à te découvrir voilà ma Pixie Army, euh, j'espère que cette petite critique de vidéo vous aura donné envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez aller voir ce film ou pas, si vous avez un a priori positif ou négatif sur le film. N'hésitez pas à euh, échanger dans les commentaires, toujours avec courtoisie, et s'il vous plaît, sans spoiler, vraiment. Si je vois des spoilers, de toute façon je pense que je vais cacher les commentaires, ne serait-ce que par respect pour les autres, surtout que le film vient de sortir, donc voilà. Moi en tout cas je suis super contente de vous retrouver en vidéo, et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine Bisous bisous bisous Alors comme promis en post-générique je vous mets donc les extraits de la conférence de presse qui m'ont le plus plu, le plus intéressé. Donc on a d'un côté les réalisateurs et ensuite les voix françaises. Je vous laisse découvrir ça. Bisous. Yeah you know um, I think it's a good pressure. Um, you know tous all of our, our... Fellow filmmakers at Pixar really support us, um, and we support them as a big collaborative uh, environment. Um, and I think once we get going, and once we have an idea, um, we just really are focusing on that. We're not thinking so much about, um, you know, what we have to live up to or, um, you know, the the pressure of that. We're just really supported and encouraged to make make a great film. The animators spent a lot of time figuring out how to make those legs emote in the right way. Um, and, you know, we started out pretty broad and we thought in order to uh, give that emotion they would have to be big, broad movements. But what the animators learned was that the more subtle, the more emotional. And so the dancing sequence is probably the most broad in the whole film, but we wanted to have that fun moment for sure. Euh, euh, alors euh, pour euh, tout vous dire, moi j'ai deux grands frères qui sont beaucoup plus âgés que moi et, euh, et oui, moi cette histoire m'a vraiment bouleversé, m'a touché euh, et pour vous dire la vérité, il y a une scène en particulier euh, je veux pas spoiler, mais il y a une scène en particulier où, où au doublage euh, donc j'ai vu la scène euh, et je me suis complètement effondré euh, d'émotion et j'ai demandé carrément euh, à sortir euh, de 3 minutes pour me remettre parce que ça m'a a touché exactement... Euh, c'est ce qui, ce qui était pour moi l'essence même de la relation entre des frères et euh, voilà mes frères n'ont pas encore vu le film euh, j'ai hâte qu'ils le voient pour qu'on puisse en, en, en parler mais ouais moi ça m'a profondément touché et, et, euh, et je trouve la relation entre les deux est très juste et très touchante et, et c'est exactement ça et, et voilà c'est aussi pour ça que je suis très fier de, de, de participer à ce film parce que ça m'a touché personnellement euh, euh, Moi je alors ai à l'inverse, j'ai pas de frères et soeurs euh... Après ma vie intime, le, mon parcours, évidemment, on perd aussi des gens proches, ça, ça, ça, ça, ça arrive à tout le monde. Je pense que c'est peut-être un point effectivement que je peux avoir en commun, en tout cas dans cette. Dans ce, selon vous parler, en tout cas, dans, dans l'histoire, en tout cas, de, de parler de Yann. Mais euh, je, Si j'avais eu un frère, alors là vous allez dire oui, oui, salaud, salaud. Mais c'est vrai que je me dis que leur relation à tous les deux, elle me plaît quand même. Donc je me disais que si ça, si ça avait pu ressembler à ça, j'aurais trouvé ça assez agréable. Euh, voilà. Ah le salaud, le salaud, il est corporate, mais bon, c'est vrai que je trouve ça assez bien vu. C'est, je trouve ça quand même assez bien vu. Comment euh, je trouve assez euh, touchant. Enfin, en tout cas, ça n'est pas acquis, quoi. C'est pas les, Il y a un truc de travail qu'ils font l'un avec l'autre. un truc de cohérence, de fraternité que je trouve assez, assez euh, Comme vous dites, c'est assez singulier. Ça n'existe pas, pas forcément partout. Et, euh, mais moi ça me touche, c'est un peu, c'est assez pudique. Voilà. Sans oublier les personnages euh, féminins qui sont ah, très présents difficile. dans le film, ouais. le, le, le personnage de la mère qui est très importante et qui amène beaucoup de tendresse et, et voilà, qui est vraiment le lien entre les deux frères et, et c'est ça qui apporte la, la puissance à ce film-là.